Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de PowerShell et du nouveau module développé par Microsoft, Secret Management. Donc ce module va revoir un petit peu notre manière de gérer les mots de passe en PowerShell, puisqu'il va nous permettre en fait d'aller chercher des identifiants directement dans une base de mots de passe, dans un coffre-fort. Alors ce coffre-fort, en fait, il peut être géré de différentes manières. Déjà, Microsoft propose lui-même une solution par l'intermédiaire d'un autre module qui s'appelle Secret Store et qui va nous permettre en fait, de créer un coffre-fort en local sur notre machine dans lequel on va stocker nos identifiants et mots de passe et avec Secret Management, on va venir les consulter quand on aura besoin. donc On est vraiment dans le, dans le fonctionnement en fait, où on a on va dire, un gestionnaire de mots de passe et on va le consulter à l'aide de PowerShell. D'ailleurs, Secret Management est également compatible avec d'autres euh, gestionnaires de mots de passe par exemple, on peut interagir avec KeyPass, LastPass, Bitwarden ou même Azure Key Vault, qui est une solution aussi Microsoft. Donc il y a d'autres en fait euh, d'autres voilà, gestionnaires de mots de passe compatibles. La liste s'agrandit avec le temps. Euh, D'ailleurs, je vous invite à saisir la commande findModule-tag SecretManagement Management en PowerShell pour voir un petit peu ce qui ressort et voir donc, les, extensions, euh, les extensions disponibles à ce jour. Vous pouvez retrouver les mêmes informations. Sur, euh, sur la PowerShell Gallery également. Alors il faut savoir que Secret Management et Secret Store sont compatibles sur Windows, mais aussi sur Linux et macOS, puisque c'est vraiment euh, compatible avec la version euh, PowerShell Core, qui est la version multiplateforme. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est refaire quelques petits rappels sur les Credentials de manière euh, générique en PowerShell. Ensuite, nous allons voir comment donc, installer et utiliser à la fois Secret Management secret store donc les deux modules on va dire officiels de microsoft et puis je vous proposerai une petite démonstration également où l'on va aller directement lire et écrire des informations dans une base qui passe puisque cela présente l'intérêt d'avoir voilà une base de données de mots de passe partagée entre vous et vos collègues par exemple et d'aller piocher les informations quand on en a besoin alors il faut savoir que Secret Management permet voilà, d'interagir de, avec des identifiants et des mots de passe, mais on peut aussi stocker bien sûr des clés d'API ou simplement voilà, des, des, chaînes, des chaînes sécurisées que l'on veut stocker dans un coffre-fort. Alors je vous propose de passer à la phase de démonstration avec quelques petits rappels vite fait sur la partie credential et puis après on va passer directement à l'utilisation euh, des modules. Qui vont nous occuper aujourd'hui. Je me suis connecté sur un serveur sous Windows Server 2019 avec une console PowerShell donc en PowerShell 7.1.3 donc qui est la dernière version stable euh, au moment voilà, où je, je fais cette vidéo euh, donc ici on va commencer par faire une variable dollar identifiant et dedans on va stocker euh, un couple identifiant mot de passe que l'on va récupérer avec get-credential et en fait cette commande Va nous permettre de, de créer en fait un objet de type PS Credential, donc qui va contenir à la fois le nom d'utilisateur et le mot de passe. D'ailleurs, si on fait un dollar $identifiant, et bien on peut voir qu'on a bien le username qui apparaît en clair et le mot de passe qui est ici, mais lui par contre qui est une chaîne sécurisée, donc une secure string. Et on peut, en fait, en PowerShell, depuis PowerShell 7.0, on peut récupérer facilement euh, en clair donc la, le mot de passe, ou en tout cas toute chaîne sécurisée, à l'aide de convert from secure string, qui contient donc, un, nouveau, euh, un nouveau paramètre qui est as plain text. Donc, ça, c'est vraiment un, un, un paramètre qui est disponible uniquement depuis PowerShell 7.0. Donc, si vous êtes sur PowerShell 5.0 ou une autre version, vous n'aurez pas ce paramètre. Donc, on peut voir ici que si on convertit en fait la secure string en texte euh, en clair, et eh bien, on obtient bien mon, euh, mon mot de passe, donc, qui est le mot de passe Azerty, voilà, très sécure, euh, qui s'affiche ici. Donc, avec Secret Management, ça sera le même principe. On va en fait gérer des chaînes sécurisées euh, et on pourra aussi les récupérer en clair. Là où ça va changer, c'est que là, j'ai euh, stocké mes identifiants dans une variable, mais si je ferme la console et je me dis, ah zut, j'ai oublié de faire un truc, donc je relance la console. Il faut que je régénère mes identifiants dans une variable ou directement dans la, dans la commande que je veux exécuter. Et il faut ressaisir à chaque fois. Donc ça peut, enfin c'est relativement pénible en fait, mais jusqu'ici, il n'y avait pas forcément d'autres solutions. Donc Microsoft, avec Secret Management, apporte une réponse à cette problématique, puisque l'on va pouvoir aller consulter les identifiants directement au sein des coffres forts. Donc, euh, dès maintenant, on va passer donc, à l'utilisation de Secret Management et Secret Store. Donc, on va commencer par installer donc, les deux modules. Donc, on fait un install-module-name avec le nom du module comme ceci. Donc, là, on fait pour Secret Management. Et juste après, je vous mets la commande pour le faire pour Secret Store. Donc, là, on valide. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose pour Secret Store. Alors j'en profite le temps du chargement des, des modules pour vous dire que je vous mettrai dans le lien dans la description de la vidéo le lien vers l'article complet qui reprend toutes les commandes que nous allons voir dans cette vidéo ainsi que pour la partie qui passe dans un article dédié à qui passe. Donc n'hésitez pas à le consulter pour reprendre tout ça euh, à tête reposée on va dire. Une fois que les modules sont installés on peut lister les commandes que, de, voilà, qui, sont, qui sont présentes dans ces deux modules. Donc on peut voir qu'il y a quand même de quoi faire. Donc on va voir en fait nous tout au long de cette vidéo comment exploiter ces différentes commandes. Donc il y a notamment des commandes pour créer un coffre-fort, pour créer un secret, enfin on va dire un couple identifiant mot de passe, ainsi que le modifier, mais également pour modifier la configuration du coffre-fort, pour le supprimer, pour tester l'accès à ce coffre-fort, etc., etc. On va voir tout ça dans le détail petit à petit tout au long de cette vidéo. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de, bah de créer notre, euh, notre coffre-fort. Donc, pour créer le coffre-fort, on va utiliser la commande register secret vault. On va faire un name. Donc là, on met le nom qu'on veut en fait, pour notre coffre-fort. Donc là, c'est vraiment libre. Au niveau du module name, donc là, on va préciser que c'est avec le secret store, secret store qu'on veut euh, bah, créer ce coffre-fort, puisque comme je vous l'ai dit, on peut créer des coffres-forts basés sur qui ou d'autres gestionnaires de mots de passe. Donc c'est ici qu'on vient préciser euh, l'extension que l'on veut utiliser pour gérer euh, ce coffre-fort. Et on fait donc un, un tiret Default Volt pour, euh, bah, pour lui préciser que ce sera notre coffre-fort par défaut, puisque sur une machine, on pourra enregistrer un certain nombre de coffres-forts différents et aller piocher une fois dans l'un, une fois dans l'autre. En fonction des, des informations que l'on veut récupérer. Donc c'est ça aussi qui est relativement pratique et flexible à l'usage. Donc une fois qu'on fait cette commande, donc là en fait, puisque notre euh, notre vault n'existe pas, et ben Windows l'a créé directement. Et donc là on se retrouve sur notre session en local, donc accessible uniquement par mon utilisateur, avec un coffre-fort exploitable directement en PowerShell. D'ailleurs si on fait un get secret vault on va pouvoir en fait lister les, les coffres forts qui sont euh, enregistrés dans ma session. Donc on peut voir ici que j'ai bien mon nouveau coffre fort, et on voit ici le nom du module utilisé, ainsi que s'il est défini par défaut ou non. Maintenant, si on essaie d'aller voir un petit peu la configuration de, bah de, de ce coffre fort, on va faire un get-secret store configuration. Et donc là, on peut voir qu'il me demande un mot de passe. Pourtant, je n'ai pas encore défini de mot de passe. Bah justement, c'est le moment de définir le fameux mot de passe maître. Alors ce mot de passe maître, en fait, sert à déverrouiller le coffre-fort. Alors par contre, si vous le perdez, concrètement, vous perdez l'accès complet à votre coffre-fort. Donc là, l'idée, c'est de mettre un mot de passe robuste, mais à la fois un mot de passe robuste, mais que vous allez, euh, bah, que vous, allez vous souvenir. Puisque c'est un petit peu la porte d'entrée à votre coffre-fort qui vous donne accès derrière à l'ensemble de vos credentials. Donc là, on met un mot de passe sécurisé, voilà. Et donc à chaque fois qu'on voudra consulter ce, ce coffre-fort, il faudra euh, saisir le mot de passe maître, mais pas forcément à chaque fois, comme nous allons le voir juste après. Alors maintenant, si on s'intéresse aux, aux différents paramètres. Donc on a le scope, donc on peut considérer qu'on va dire le périmètre, donc c'est Current User. Pour le moment, il n'y a pas d'autre valeur possible. C'est vraiment le coffre-fort. Il est réservé à l'utilisateur en cours. Ensuite, on a la méthode d'authentification. Donc là, on a la méthode par mot de passe. On peut aussi désactiver l'authentification. C'est-à-dire que là, par contre, le mot de passe maître n'est même plus demandé. En fait, on va directement pouvoir aller consulter le coffre-fort sans même s'authentifier. Donc là, ce n'est vraiment pas recommandé en termes de sécurité. En tout cas, si on veut modifier donc, la configuration, on fera un set secret store configuration authentication et on mettra None pour désactiver l'authentification. Ensuite, on a donc le password timeout qui est à 900, c'est-à-dire 15 minutes puisque c'est une valeur en secondes. Donc, en gros, quand on déverrouille le coffre-fort pendant 900, 900 secondes, donc 15 minutes, l'accès reste déverrouillé. Par contre, au bout de 900 secondes d'inactivité, il faudra de nouveau ressaisir le mot de passe mètre pour accéder à notre coffre-fort. Ce qui est relativement pratique à l'usage, puisqu'en fait, une fois qu'on déverrouille une fois le coffre-fort, bah après, si on est actif dans notre session, on va pouvoir aller piocher dans les identifiants sans ressaisir le mot de passe mètre à chaque fois. Par contre, au bout de 15 minutes d'inactivité, ça va se reverrouiller. Donc, si on y retourne 30 minutes plus tard, il faudra ressaisir le mot de passe maître. Donc, cette valeur, en fait, on peut la modifier en mettant un password timeout, par exemple à 600. Donc là, on valide. Et si je refais un get secret store configuration, donc là, il me demande le mot de passe, on peut voir que c'est bien euh, à 600. Et ensuite, on a un autre, euh, autre paramètre, donc, qui est interaction, qui est sur la valeur prompt. Donc C'est-à-dire que quand il est sur cette valeur-là, le mot de passe maître sera demandé, bah, comme on a pu le voir ici, directement via un prompt où il nous met Enter Password. Par contre, si on le met sur euh, cette valeur-là, sur None, eh ben le, le mot de passe ne sera pas demandé. En fait, pour accéder à notre, euh, notre coffre-fort, il faudra utiliser une autre commande. Là, on peut voir que si j'essaie de lire la configuration, bah, en gros, il ne me propose plus de saisir le mot de passe mettre et il me dit que l'accès est refusé. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire un unlock secret store. Et là donc là on va saisir le mot de passe mettre voilà. Et là si je relance ma commande, on peut voir que j'ai bien déverrouillé l'accès. Donc soit on le fait voilà directement en mode prompt ou alors par l'intermédiaire de la commande unlock- secret store qui sera plus facile en fait à gérer aussi dans un script plutôt que le prompt en lui-même. Enfin, sachez que l'on peut modifier le mot de passe passe-mètre à tout moment avec set-secret store password qui va nous permettre donc de modifier le mot de passe-mètre. Voilà, comme ceci. Alors en fait, notre coffre-fort il est stocké en local au sein de notre session, en fait, directement dans le profil utilisateur, donc dans AppData local Microsoft PowerShell Secret Management. On a ici donc différents euh, fichiers qui sont stockés et bien sûr euh, illisibles enfin qui sont pas voilà, accessibles en clair, qui sont gérés directement par le module PowerShell et qui sont uniquement accessibles par l'utilisateur en cours euh, en cours d'utilisation. Donc ça c'est vraiment euh, un défaut on va dire majeur de ce module là en tout cas dans sa version actuelle, c'est que c'est propre à la machine pour l'utilisateur en cours. Donc, si on utilise la même session sur un autre poste, eh bien, du coup, on ne retrouvera pas notre, notre coffre-fort géré, géré via Secret Store. Donc, ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt dommage. Et, euh, tout en sachant qu'on pourrait éventuellement le, le déplacer sur un, sur un partage ou sur quelque chose de synchronisé avec le cloud, mais Microsoft ne, ne supporte pas officiellement cette, euh, cette méthode, en tout cas pas dans la version actuelle du module. Alors maintenant qu'on a vu comment voilà, manipuler, créer notre, euh, notre coffre-fort, et ben on va manipuler un petit peu ce coffre-fort, on va ajouter des identifiants à l'intérieur, et puis on va se connecter donc, sur, euh, sur un autre distant après en utilisant des identifiants euh, stockés dans notre coffre-fort. Alors de retour sur la console PowerShell, déjà on va effacer ça pour faire un peu de clair. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de créer donc notre, premier, notre premier secret dans ce coffre-fort. Donc on va utiliser set-secret, en fait que ce soit pour créer ou modifier un secret dans notre coffre-fort, la commande c'est set-secret, il n'y a pas de new-secret. Ensuite on fait un volt le nom du coffre-fort dans lequel on veut stocker l'identifiant. Un name, et là c'est le nom de, de l'objet, on va dire le nom de l'élément. Et donc si j'envoie cette commande là, donc là il me demande en fait la valeur de mon secret, donc je mets une valeur, je mets le mot pass de passe mon, de mon store, et là si je fais un get info donc là on peut voir qu'il me liste en fait les identifiants présents dans, dans mon coffre-fort. Donc on peut voir qu'il y, y en a deux autres ici. Euh, en fait, parce que j'avais déjà moi créé pour faire mes tests mon coffre-fort en amont, donc qui m'a remonté automatiquement ceux que j'avais déjà créés au préalable. Donc là, on peut voir que ces deux types euh, Secure String, en fait, on peut créer voilà, des de secrets de, de différents types. Donc, notamment SecureString et PS Credential. Donc, PS Credential va présenter l'intérêt de pouvoir stocker à la fois un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, On va vraiment créer un couple d'identifiants, ce qui sera super intéressant comme on va le voir juste après, pour s'authentifier sur un, sur un serveur distant, notamment avec une session PowerShell à distance. En tout cas avec une SecureString classique, on va pouvoir stocker également un mot de passe si on le souhaite. Mais aussi voilà, une clé euh, d'API par exemple, ou toute autre information euh, euh, confidentielle si on peut dire. Et de la même façon qu'on l'a vu avec les identifiants euh, on va dire PowerShell, euh, avec la gestion classique des identifiants en PowerShell, on peut euh, comme ceci récupérer en clair la valeur, euh, la valeur donc, compte 1 que l'on vient de, de créer. Donc, euh, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de différence entre la gestion classique des credentials en PowerShell. Et la gestion via ce module, on peut toujours récupérer en clair, si on le souhaite, euh, la valeur. Là où c'est pratique, c'est qu'on va vraiment gérer ça dans, une, dans un coffre-fort de mot de passe qu'il faudra déjà déverrouiller. Et surtout, on n'a pas besoin de les recréer à chaque fois. On peut vraiment aller consulter une base que l'on va alimenter au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment top. Donc maintenant, on va créer notre, euh, un, un, nouveau, euh, un nouveau secret dans notre base. Sauf que cette fois-ci, en fait, on va. On va créer quelque chose du type PS credential. Donc là on va vraiment stocker un couple identifiant mot de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est toujours préciser le store, ensuite le nom de l'objet euh, enfin de l'élément et on va faire un tiret secret et là on va faire un get credential. Comme ça il va nous demander un nom d'utilisateur. Donc on va faire ça, voilà. Et ensuite le mot de passe, euh, le mot de passe associé à cet utilisateur. Donc à partir de là, si je reliste à nouveau euh, bah mon, mon, le contenu de mon coffre-fort, on peut voir que j'ai bien un nouvel, euh, un nouvel élément ici de type ps credential, avec là, du coup, un identifiant et un mot de passe. Donc ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt super intéressant pour se connecter à distance sur une session euh, PowerShell. Donc là, en fait, je pourrais aussi récupérer, là encore, le mot de passe en clair que j'ai saisi euh, dans ce dans cet identifiant, dans ce couple identifiant mot de passe. En fait en faisant un get-secret, là on va faire en gros l'équivalent d'un get-credential. Sauf que là on fait un get sicouette comme ça on va directement chercher les informations dans notre coffre-fort. Donc là on précise le coffre-fort et le nom du compte que l'on veut récupérer. Là on peut voir que je, re, je retrouve bien mon nom d'utilisateur que j'ai saisi ici au moment de la création de l'élément. Et là j'ai toujours donc, mon mot de passe en, en mode chaîne sécurisée. Mais à l'inverse du premier élément qu'on a créé où il y avait uniquement une chaîne sécurisée, là on a vraiment un couple identifiant mot de passe. Donc maintenant, on va, avant d'aller tenter une connexion, euh, on va voir qu'il est possible d'insérer ce qu'on appelle des métadonnées dans, euh, bah dans, ces, euh, dans ces éléments que l'on va créer dans notre coffre-fort. Donc ces métadonnées vont nous permettre en fait de stocker des informations additionnelles comme une description. Une date d'expiration ou tout ce que vous jugez euh, utile. En tout cas, elles n'ont pas de. Enfin, c'est vraiment libre en fait sur le nom des métadonnées et les valeurs. Donc c'est vraiment à titre indicatif pour vous parce que si vous mettez une date d'expiration, ce n'est pas pour autant que le Credential va, id... va expirer euh, à cette date-là. Donc en fait, ce qu'on va faire pour modifier donc, un élément existant, puisque set secret permet uniquement de créer de nouveaux secrets. Et il ne permet pas d'en modifier, contrairement à ce que laisse penser son nom. Donc, en tout cas, on fera faire un set info Donc là, on met toujours le nom du coffre-fort, le nom de l'élément à modifier. Et là, on fait un-metadata. Et on va créer en fait une hash table où on va déclarer nos différents éléments. Ici, donc description. Et on met connexion au domaine Active Directory, itconnect.local par exemple. Donc, si j'envoie cette commande-là. Donc là, il me demande le mot de passe med, voilà. Et je vais faire ensuite un get » Et on va afficher donc la colonne metadata. Et on peut voir que sur cet élément, j'ai bien une valeur qui est arrivée ici avec description et la valeur, la valeur que l'on a saisie. Bon, ce qui permet voilà, d'ajouter des informations complémentaires au sujet de, de cet identifiant. Alors par contre cette notion de métadonnées est prise en compte dans SQL Store, donc la, le, le coffre-fort on va dire proposé par le module de Microsoft. Mais par exemple dans KeePass, le module KeePass pour l'instant ce n'est pas, euh, pas géré, ce n'est pas pris en charge. Alors à voir avec les autres extensions des autres gestionnaires de mots de passe. Voilà, c'est une subtilité qu'il faut connaître. En tout cas, c'est vrai que pour KeePass, ça pourrait être intéressant que ce soit pris en charge par la suite pour permettre d'aller écrire vraiment dans tous les champs d'une entrée KeePass. Alors, pour finir avec euh, la manipulation de Secret Store et avec Secret Management, donc avant de passer à qui passe, on va tenter euh, bah, une connexion euh, distante en fait sur, euh, sur un autre euh, à l'aide de PowerShell. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire un Enter PS Session et on va donc euh, préciser donc, le nom de la machine, PC-W10, et on va faire un -credential. Et là où on a l'habitude de faire un get-credential et de saisir nos identifiants, et bien là on va faire un get secret et on va lui préciser l'élément que l'on veut aller récupérer, en l'occurrence ici, compte de domaine ITConnect que je viens de créer précédemment. Donc là on lance la commande, donc on peut voir ici que la connexion n'a pas fonctionné, alors en fait c'est volontaire de ma part, c'est que le compte domaine ITConnect que j'ai fait ici contient un couple identifiant mot de passe qui n'est pas valide. Alors ce qui m'amène à vous expliquer en fait que quand vous créez un objet de type ps credential, vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous voulez, mais il n'y a aucune vérification qui n'est effectuée pour s'assurer par exemple auprès de l'AD que euh, le couple identifiant mot de passe fourni est valide. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là on peut voir que moi ça ne fonctionne pas parce que j'ai mis euh, quelque chose de, de, de mauvais. Donc là je vais spécifier cette fois-ci le bon couple identifiant mot de passe en utilisant un credential différent. Donc là, vous voyez, c'est très facile. On peut jongler facilement d'un couple identifiant mot de passe à l'autre, seulement avec son nom, sans rien saisir. C'est vraiment la force de ce module. Et là, on peut voir que la connexion distante a fonctionné, parce que si je fais la commande hostname, je suis bien sur PC Windows 10, comme on peut le voir de toute façon ici, en préfixe. Donc là, je viens de faire une connexion distante en allant piocher dans mon coffre-fort. Vous voyez que c'est très simple et très pratique. Alors maintenant, nous allons passer à, cette, à la deuxième partie de, de la vidéo. On va manipuler toujours les identifiants avec Secret Management, sauf que cette fois-ci, on va s'appuyer non pas sur Secret Store, mais sur une base de mots de passe gérée avec KeyPass. Alors, pour, euh, pour faire un, planter un petit peu le décor, et je vais vous montrer ici, donc dans C2.temp PowerShell, j'ai donc une base qui passe comme ceci. Donc pour ouvrir cette base, il faut un mot de passe et la clé associée. Euh, si vous avez besoin d'aide, voilà pour créer une base qui passe de test, je vous oriente vers le tutoriel associé à la vidéo où je vous explique tout ça. Et là donc on peut voir que j'ai euh, donc un identifiant ici, voilà avec un avec un mot de passe euh, un mot de passe associé. Et donc on va euh, donc dans l'idée c'est d'aller enregistrer. Cette base qui passe dans Secret Management pour l'avoir dans la liste de nos coffres-forts et être capable à la fois de venir écrire dans cette base, mais aussi de la consulter pour récupérer des identifiants existants que l'on pourrait alimenter directement à l'aide de l'interface graphique de KiPass. Alors pour commencer, euh, il faut déjà euh, en fait, euh, installer le module Secret Management KiPass. Donc cette extension s'installe avec la commande suivante. Euh, donc là encore, c'est disponible sur la PowerShell Gallery euh, gratuitement. Et donc, une fois qu'on a, euh, qu a installé cette extension-là, on va devoir enregistrer un nouveau coffre-fort pour déclarer notre base qui passe et ensuite pouvoir la manipuler. Donc, une fois que c'est fait, on va réutiliser la commande de tout à l'heure. Donc, c'est register secret Sauf que là, on va euh, spécifier donc, des paramètres complémentaires. Qui vont être donc tout d'abord le chemin, donc là c'est le chemin vers la base KDBX, donc le, la base de données qui passe. On va, on va indiquer si on veut utiliser un mot de passe maître, donc use master password, donc on va le mettre à vrai, puisqu'on a le mot de passe maître de la base qui passe, et le qui passe, euh, donc là c'est le chemin vers la clé qui permet aussi de déverrouiller l'accès à ma base qui passe, puisque dans mon cas il me faut les deux, à la fois le mot de passe maître et à la fois la clé. Donc j'envoie cette commande là et donc là si je fais un get secret vault normalement voilà je me retrouve avec mon deuxième coffre-fort que j'ai nommé tout simplement qui passe et qui s'appuie bien sur le module euh, le qui passe que j'ai installé. Alors maintenant ce qu'on peut faire c'est euh, tester l'accès à ce coffre-fort donc là on va utiliser une autre commande que l'on n'a pas vue jusqu'ici c'est test-secret volt et là je vais spécifier le nom donc, le nom du, euh, du coffre-fort donc là il me demande le mot de passe pour le déverrouiller et il me dit bien slow donc en fait c'est une commande qui renvoie un booléen donc soit vrai ou faux pour dire en gros si euh, l'accès au coffre-fort est opérationnel donc là on peut considérer que mon coffre-fort est opérationnel puisque la commande renvoie la valeur vraie. donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle maintenant si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans cette, euh, dans cette base qui passe donc on fait un get cycle info et ensuite, on met donc le, le nom du, du coffre-fort avec tiret volt et non pas tiret name, et on met donc qui passe. Et là, on peut voir que je retrouve bien mon, euh, bah, mon identifiant que j'ai vu tout à l'heure en mode graphique de type PSCredential. Donc ça, c'est lui en fait qui a vu qu'il y avait un identifiant, à mot de passe, donc il l'a mis directement. Il l'interprète en fait de cette façon. Mais on peut voir vous voyez que peut donc créer en graphique des couples identifiant mot de passe et aller les lire en PowerShell. Donc ça c'est vraiment pratique. Et ensuite, on pourrait bah, ajouter nous notre propre euh, couple identifiant mot de passe en fait à l'aide de PowerShell. Donc ce qu'on va faire c'est toujours un set quoi donc pour ajouter un secret, le vault donc on précise bien que c'est notre vault qui s'appelle keypass, on met un nom et là on fait un get-credential comme tout à l'heure. Donc là c'est pareil, je mets le nom, je mets ensuite le mot de passe que je veux associer à cette entrée, voilà, et si je fais un get secret info, eh ben le, visiblement mon entrée est bien ici. Donc ce qu'on peut faire c'est ouvrir la base qui passe, et normalement on devrait apercevoir notre, euh, voilà, notre secret que l'on vient de créer en PowerShell avec le nom d'utilisateur, administrateur. Donc il faut savoir par contre que si vous avez la base de données qui passe ouverte, que vous créez un compte en PowerShell, il faut la fermer et la rouvrir pour qu'elle qu se réactualise au niveau de son contenu. Alors pour le moment, mais j'ai vu que c'était dans la roadmap des développeurs, on ne peut pas créer un secret dans un sous-dossier d'une base qui passe. En fait, il va systématiquement venir se mettre à la racine comme ceci, comme celui-ci en fait. Mais vu que c'est dans la roadmap, et c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce qu'on pourra vraiment aller directement mettre le secret dans un, dans un sous-dossier de notre base qui passe. Alors maintenant que la base qui passe est alimentée, et eh ben en fait ce qu'on peut faire c'est euh, le même principe que tout à l'heure, c'est se connecter sur une machine distante à l'aide d'un voilà d'un secret qui est stocké dans cette base qui passe, comme on a pu le faire tout à l'heure avec SecretInfo. Info. Donc là on va faire un get secret et là on, cette fois-ci on précise le volt qui passe et le nom, donc le nom du du couple identifiant mot de passe que je viens de, de créer et de stocker dans ma base. Et là, on peut voir voilà, que je suis, je suis connecté sur mon dos de distant à l'aide d'identifiants qui ont été récupérés dans la base qui passe. Donc, ça, personnellement, je trouve ça vraiment génial, vraiment pratique à utiliser. Euh, D'autant plus que la base qui passe peut être euh, bah, hébergée sur un partage ou sur un, voilà un espace de stockage cloud euh, qui va pouvoir être partagé entre plusieurs personnes puisque en plus Keepass dans les dernières versions supporte justement cette notion de synchronisation de base passe et, et l'aspect on peut dire collaboratif. Donc c'est vraiment super pratique pour se faire une base d'identifiants que l'on va venir chercher, enfin exploiter ensuite en PowerShell ou, euh, ou même au quotidien pour se connecter sur des sites web ou autres. On a vraiment une base globale qui évite de... De gérer, en fait, euh, voilà, de devoir créer des objets PS Credential à la volée quand on veut se connecter sur un autre distant euh, en PowerShell. Donc, c'est vraiment une superbe idée euh, de la part de Microsoft d'avoir créé ce, ce nouveau module. Euh, donc, je n'ai pas encore exploité euh, tous les, toutes les extensions possibles avec les autres gestionnaires de mots de passe. Je sais que pour euh, LastPass, par exemple, il faut, euh, il faut le, le, la ligne de commande LastPass. Donc, ça, ça nécessite soit d'utiliser macOS, Debian ou alors sur Windows il faut passer par Sigwin, donc c'est un peu euh, pas dire bricolage mais c'est pas forcément très natif il faudrait tester voir si on peut l'utiliser avec WSL donc euh, Windows Subsystem for Linux euh, mais en tout cas voilà ça fait un peu moins natif que euh, ce qu'on a pu voir là avec KeyPass ou Secret Store en tout cas j'espère que cette démonstration vous a plu que ça va aussi vous amener à à utiliser vos, vos identifiants de manière différente au quotidien. Je vous encourage vraiment à, à utiliser voilà cette, cette nouvelle méthode. C'est vraiment c'est vraiment très pratique. En tout cas, de mon côté, si je fais d'autres essais avec d'autres gestionnaires de mots de passe et Secret Management, je, je ne manquerai pas voilà de publier les articles qui vont bien et je les ajouterai dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas voilà. Acheter un petit coup d'œil. En tout cas, j'en ai terminé pour ma part avec euh, voilà, ces différentes démonstrations. N'hésitez pas à liker si vous aimez et puis à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer euh, bah, des vidéos qui vont suivre, que ce soit sur PowerShell ou d'autres sujets parce que voilà j'essaie de, de varier aussi un petit peu les plaisirs. Et on se retrouve, euh, bah, on se retrouve rapidement. Ciao.